What Non non non non, arrête T'as pas le droit Non arrête Arrête Mais tu shit euh, Mais je peux pas te tuer, tu vas trop vite T'es putain du Senbolt, nique ta mère Putain Mais comment je fais Mais au secours Mais comment je peux tuer ce mec, en fait Faut, faut, faut m'expliquer là